Prise pendant une semaine, il y a tout un écosystème. là. Salut les amis! Bon, j'ai bien retenu la leçon. Il y en a un dans les commentaires euh, qui m'a dit Ouais, on peut pas s'attacher. Tu dis pas bon, je pas de truc, tu nous balances juste du contenu, j'ai bien retenu, je vous dis bonjour, et il a raison, C'est pas... pas la ronde je crois, t'as grave raison, merci d'ailleurs pour ce retour. Donc bonjour à tous, merci d'avoir cliqué, je sais pas encore où ça va nous emmener cette histoire mais on va y aller passé là il y a 12 heures, j'ai emmené ma meuf à l'aéroport ce matin c'était calme et il faisait frais euh, d'ailleurs Aaron euh tu m'as parlé de, vous savez là j'ai un problème de claquement, en général, sur le premier freinage quand je démarre quoi. Euh, le premier freinage que je fais sur un trajet, euh, je, je ressens comme un truc qui claque à l'arrière, je vous l'avais expliqué. Aaron tu m'as parlé de mon ABS, tu m'as demandé si c'était pas mon ABS. Alors, euh, bah écoute, oui et non. Euh, oui dans la mesure où c'est pas con, j'y ai pas pensé. Euh, mais vu que ça se passe en général euh, sur le freinage euh, c'est carrément plausible et en même temps je dirais non parce que euh, sur le SV l'ABS à l'arrière il se déclenche hyper facilement et c'est léger tu vois et le bruit n'est pas comparable Enfin, tu... moi en tout cas je, je, je fais la différence entre ces deux bruits euh, tu vois le, le claquement de l'ABS effectivement c'est un claquement net mais plutôt faible en tout cas sur le SV plutôt étouffé et, euh, et tu le ressens pas, euh, comment dirais-je? Wow, wow, wow, wow, wow. Tu ne le ressens pas euh, parce que je veux dire, c'est que moi, là, quand le claquement dont je parle, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une pièce qui avance ou comme un siège auto mal fixé, tu sais, quand tu démarres, tu ferais une claque, c'est un peu comparable à ça, mais euh, pas con du tout. Écoute, il faut que j'emmène la bécane en révision dans. Au 36 000, on a 34,3 donc euh, j'en parlerai à ce moment-là. Il n'y a pas de ça, me génère pas de gêne particulière euh, donc je, je considère qu'il n'y a pas d'extrême urgence. Si je sens quelque chose se dégrade, j'irai. Mais là, euh, tel quel, euh, il n'y a pas de souci particulier autre que ce petit truc là. Quand sur le premier freinage, à chaque fois que j'utilise la moto. Donc euh, donc à surveiller Mais pas con ouais. Pas con et en même temps ça me surprendrait Et en même temps c'est pas con T'as soulevé un truc, t'as mis le doigt sur un truc Waouh waouh waouh waouh, waouh. le laisser passer, il s'est ravisé Et il s'est ravisé tard Il était pas loin des baisons Non les gars bâtard euh, le pilote, pardon hein, mais full équipé jean, bottes, veste elle, elle, est en veste en jean, jupe, converse je trouve pas ça hyper euh, team spirit hein. Putain, moi quand je fais monter quelqu'un derrière alors déjà euh, bien souvent il y a que ma copine et je lui ai acheté un équipement entier je prends mon frère aussi des fois c'est pareil, il monte pas s'il est pas équipé hein. Ça me surprend à chaque fois. Oh de l'air Ça fait grave du bien. Franchement j'ai lu des trucs, ils annoncent euh, une cinquantaine de degrés les, les étés des prochaines années. Pardon mais moi je vais vraiment mettre à développer le système de cryogénisation. Hein. Je Me conserve pendant deux mois, ah, c'est pas possible. En hein, gros, euh... moi je suis dès qui fait plus de 12 euh, degrés déjà. Or, 50 vous me voyez que la nuit hein. et encore s'il fait moins de 30, tout ça à cause de l'humanité. Ah, ça se tasse, faut faire gaffe ça passe plus vraiment en interfile on ouais, va se la tenter ouais non non ouais ouais c'est vrai que là on est un peu gourmand ça hop hop hop que l'avantage c'est que tu as plus de chance de te faire flasher ici hein. il y avait le photomaton là euh... vu comme ça roule là pendant leurs travaux je sais pas ce qu'ils font moi je me disais qu'ils allaient refaire euh... peut-être foutre un nouveau radar mais en même temps ils l'ont pas enlevé là on va bien voir Aaron, tu me disais, euh, tu me disais que euh, pour un peu euh, activer le trafic sur euh, ma chaîne, mes vidéos et tout, fallait que je, euh, je mette en place de l'interaction, euh, commentaires, pouces bleus. Alors déjà bon, quémander les pouces, euh, je te le dis sincèrement, je pense que je le ferai pas souvent voire pas du tout. Après les commentaires, c'est une bonne idée, mais quoi, tu. Quoi dire quoi Quoi, quoi, quoi vous demander plutôt. vous avez passé une bonne journée ou... ah, C'est pas bon. Ah, dites en commentaire si vous avez passé une bonne journée. Non mais tu vois, en fait tant que c'est ça qui est compliqué, c'est que tant qu'il y a. Putain, en même temps, tu vois, vous êtes pas encore très nombreux, donc il n'y a pas de réels échanges. Et en même temps, si j'instaure pas de réels échanges, euh, ça va pas augmenter, euh, tu vois, donc effectivement c'est un.. C'est un truc. Euh, c'est à mode de me bouger quoi, mais bon.. Euh... je sais pas ce qui, ce qui marche, je découvre hein. et puis euh, ouais, tu me disais euh, euh, tu nous balances euh, tu nous balances du, un peu du contenu à la tronche et tout euh, ouais effectivement tu t'as raison, c'est vrai que c'est un peu le j'avais arrêté pendant une période d'ailleurs parce que c'est un peu, la même moi, la sensation que j'en avais c'est à dire euh, notamment quand j'avais pas de micro de filmer compilais compilé 6 minutes parce que mon, mon tapis, mon bed il faisait 6 minutes, tu vois le, la musique de soi à l'époque quand j'en mettais elle faisait 6 minutes et donc je compilais, quand j'arrivais au bout de 6 minutes je balançais il y avait pas de son parce que j'avais pas de micro quoi il y avait le son de la gopro quoi mais et euh, ouais ouais là dessus tu as tout à fait raison maintenant c'est parce que euh... j'ai jamais filmé en mode euh... Euh, storyboard en mode euh, c'est prévu, enfin pas en mode c'est prévu parce que évidemment comme c'est de la route euh, rien n'est prévisible mais tu vois ce que je veux dire en mode je planifie de tourner euh, donc euh, je vous dis bonjour donc machin, donc ceci j'avoue que comme c'était pas trop dans les dans les plans et eh ben euh, ouais je, je mets la gopro je l'allume je roule et quand il se passe un truc je, je le mets quoi tu vois il n'y a pas de lien entre les deux parce que euh, parce que c'était pas mon but j'aimerais y arriver hein. il y en a qui font ça très bien euh... je des fois je, un... je l'ai fait de temps à autre après je suis, je suis... Oh là. souvent je sais pas trop quoi raconter c'est les débuts hein. ça va venir hein. je me cherche vous allez me trouver et puis voilà, il a mis une méga accélération. Donc voilà, t'as.. T'as raison. Là c'est. Je me sens obligé de me justifier un peu par ego, mais en vrai, t'as raison. Ah, S'il si, y avait un truc sur la monotonie de la voix. Euh... Ouais, alors ça.. Euh... Ça a eu été un gros dilemme. Mais.. Euh... Je me suis demandé s'il fallait pas que je fasse semblant d'être euh, hyper énergique, petite voix aiguë, machin et tout. Ça me correspond pas du tout. Je te jure. Hein. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, je suis vraiment. Enfin, c'est ma voix quoi. Je suis euh, juste un peu nonchalant et. Nonchalante. Une voix nonchalante et monotone. Et putain, je me vois pas du tout faire semblant de. De... de mettre un peu de peps ou de la variation ou tu vois euh, oh là là putain il y a une pub pour de la bière enfin tu vois j'avoue je... <rire> que je me reconnais pas trop là dedans et donc ça a été un dilemme et moi je me dis euh, bon dans mon boulot on... ça tourne beaucoup autour de la voix et je sais aussi que c'est de la perception perso donc je suis arrivé en pot je me dis ça passe sous sa casse quoi tu vois Soit justement la monotonie, la nonchalance, vous y trouvez euh, euh, du second degré ou, ou de l'attachement la, et ça le fait. Soit ça vous gonfle et vous adhérez pas. Mais euh, mais bon, j'avoue que... Non, et puis on est en fin de saison et je suis crevé aussi. Peut-être qu'il y a un peu de ça, hein. on verra. Euh, on verra dans les les prochaines semaines hein, ça se trouve tu vas kiffer mais voilà je peux mettre des effets sonores à la rigueur je peux mettre des effets de voix je sais pas du tout comment on fait ça mais il y a un cagnard mon pauvre putain Ah oh putain, il était derrière moi tout à l'heure, c'est bien ce qui me semblait. Je regardais dans mes rétros, je voyais personne à gauche. J'avais pas capté que le volant c'était une conduite à droite. Qu'est-ce que ça doit être bizarre ça? Dites-moi dans les coms euh, si vous avez euh, expérimenté déjà la conduite à droite. à mon avis, au début. De prendre ses marques, ça doit faire tout drôle. Vas-y Camry, c'est une voiture hydrogène ça. Le Camry, peut-être pas en marque. Je sais plus. La réponse s'affiche. Excuse-moi bonhomme, allez-y madame. On va pas tout cramer tout le monde non plus. Je vais vous dire un secret. Là là dans cette voiture là c'est en train de se bécoter sévère C'est pas le 14 février Mais c'est tout comme c'est mignon je trouve Après les hôtels ont rouvert c'est dommage de faire ça dans une C3 mais peut que ça plaît à tout le monde. Ah, je vais demander. Est-ce que ça vous intéresserait euh, des mini, une petite série de vidéos sur euh, des modifications de de la SV Attention, hein, je vais pas. Euh, on va pas en faire un café rasseur. hein et tu vois il y a des petits trucs que j'aimerais bien changer déjà faut que je remplace mon garde-boue à l'avant qui est pété tout ce qui est euh, clignotant tout ça à l'arrière euh, je voudrais changer le passage enfin mettre un passage de roue et, euh, et changer la enfin bon voilà il y a des petits trucs tu vois de vraiment esthétique une ligne aussi faut que je me décide à mettre une ligne enfin bon bref que je vais faire euh, au fur et à mesure est ce que euh, est ce que ça t'intéresse ou pas je me suis j'ai toujours hésité puis je me dis oh, si ça se trouve euh, ça peut vous plaire ça va pas être monstrueux hein. j'ai ni les capacités ni le temps ni l'argent mais voilà, des petits trucs tu vois limite il y a des choses sur lesquelles je suis indécis et je vous demanderai votre avis. Là, ça pourrait être notre moto. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, tu vas être content, Aaron. Il, de... Il, de... Il y a plein de requêtes de commentaires aujourd'hui. C'est un hasard. Hein. Mais ça tombe bien. il y avait un buffet au boulot ce soir j'ai mangé comme un cochon en plus d'aller à la cantine hein. ouais bah oui parce que bon euh, manger comme un cochon un buffet je veux dire c'est normal c'est un buffet mais euh, je le sens parce que je suis allé à la cantine avant je suis irrécupérable je, je m'inflige <rire> 10 km tous les deux jours il fait 30 degrés en ce moment tu mets une tranche de pâté, je craque, mais... Oh là là... Chasser le naturel, il revient au galop. Tagadap, tagadap, tagadap. J'ai mangé un truc à l'ail et je me déteste. Franchement, j'ai aucun problème avec l'odeur de l'ail, mais là, dans la cagoule, dans le casque, plus le fond de la bouche, ça va pas être facile à endurer. Heureusement que j'ai 20 minutes de route, parce que j'aurais pu me faire du mal intentionnellement, sinon. Oh. Ah ouais, en voyant le radar, ça me rappelle un truc ce matin... Je me suis fait avoir comme un bleu, j'ai déposé ma chérie à l'aéroport, à Orly. Elle partait une formation en Corse et tout. Au retour, je mets Waze, il me fait prendre le duplex A86, le tunnel. Voilà, bon, clairement, si t'es pas de Paris, je suis en train de te perdre. Mais euh, le... c'est une autoroute tunnel qui permet de... de ken toute lîle de france en fait, quand c'est bouché. Et, et moi, ma Clio elle est toute neuve et j'ai pris un badge télépéage et du coup je l'avais jamais fixé et là ouais en vrai il m'a mis une feinte un peu, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse passer par là il m'a fait passer par là et je suis arrivé devant j'ai ouvert la boîte à gants, je me suis jeté sur l'emballage, j'ai pris le truc dans la main et je me suis mis dans la file télépéage à 30 là où tu pas obligé de t'arrêter tu vois tu roules à 30, le truc il te détecte et c'est bon t'as payé tu passes et euh il y avait des gonces devant moi tu vois normal il y avait quand même un petit peu de gens même si ça te fait gagner euh, du temps et là je vois ça se passe vraiment bien et le télépage le badge il fait pas bip tu vois je le, je le prends à bout de main comme ça parce qu'il était pas fixé je le prends à bout de main avec l'autre main mais là j'accélère mais avec l'autre main je le colle au rétro tu vois alors le pare-brise entre le pare-brise et le rétro enfin, je le colle t'as compris quoi et dit euh... et ça fait pas bip. Et là, dans la seconde, j'entends. Je me dis là, mon gars, là c'est chaud de night. Il va falloir serrer du cul. Il va falloir ralentir un peu aussi. Et euh... je ne se passe rien. Je me dis bon. Et après, j'étais plein de remords. J'aime pas ça moi. Moi, j'ai un... un gros problème avec l'illégalité et le. Et l'outrepassement de, de règles. J'ai aucun problème avec ceux qui le font. Alors, je m'en fous, chacun son slip. Mais moi, le faire, oh, ça me met dans un inconfort, mon pauvre. Acheter païen. Donc voilà, j'ai fraudé le télépéage. J'ai vu quoi J'ai vu normalement, si tout se passe bien, ils m'envoient un courrier pour que je paye après coup. Donc tu vois, ça va, c'est pas tout de suite l'amende. J'avais peur qu'ils m'envoient l'amende direct. C'est 300 balles. En fait, ça va, c'est pas direct. D'abord, ils te font payer, ils te laissent un peu de temps pour payer. Mais. Je crois que le paiement en retard comme ça, ça engendre un frais de dossier de 90 balles. Putain, j'en avais pour 11 euros. Et parce que le truc, il a fa pas fait bip, je me retrouve avec 101 euros. Ouais, je vais essayer de marchander. Hein. Ça me fait un peu yaché. J'essaie d'appeler dans la foulée et tout. Vas-y, leur... Tous nos conseillers sont occupés. Veuillez essayer plus tard. Ouais, c'est bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le tunnel, j'ai attrapé euh, parce que je suis un mec euh, un peu métrosexuel, donc j'ai des lingettes, euh, la vitre dans ma portière. J'ai attrapé une lingette, j'ai nettoyé mon pare-brise et j'ai mis le. Je l'ai collé le bordel, le badge. Donc là, ça y est, il est collé dans ma voiture, mais trop tard parce que j'avais déjà passé le portique, tu vois. Mais bon. Après, je suis devenu parano, il y avait des panneaux dans tout le tunnel, fixez votre badge, fixez votre badge, j'étais persuadé que c'était pour moi, alors que je l'ai pris des tonnes de fois avec mon baron, celui-là, ce tunnel, il a toujours marqué ça, tu vois, mais là j'ai l'impression que les, les écriteaux, ils me regardaient avec des grands yeux, voilà, bref, je suis recherché par Interpol, ça me fait chiant, ouais, franchement, ça me fait chier. 90 balles si c'est vraiment ça, wow, je vais saigner du boule Et c'est pas grave, je vais avoir des chèques vacances hein. Ça va passer là-dedans mon pote C'est trop stylé ça, petite esplanade là, tac tac volant à paillettes, ouais, j'arrête c'est trop bah du coup avec tout ça, j'ai oublié, oublié de rouspéter sur les travaux c'est pas grave, vous avez un peu l'habitude maintenant oh là là, je vais me barrer cette semaine oh, papa va pas falloir essayer de me joindre hein, je vous le dis ça se passe archi bien les feux vers là la chatte la chatte la chatte il voilà, suffisait de le... de le mettre en avant pour que ça se passe mal dans la foulée Il doit être d'Altonien, lui. Il ne différencie pas le vert et le rouge. Nous ne voyons pas d'autres explications. Wow, wow, wow. Je suis en train de prendre de l'eau. Salut les gars, à la prochaine. Oui.